Ce que j'en ai pensé, déjà, c'était une soirée très dynamique. Ça m'a permis de voir euh, d'autres projets euh, intéressants. Euh, on avait participé, malheureusement, on n'a pas été euh, récompensé. Mais au moins, ça me permet de découvrir d'autres... Euh, D'autres projets dans d'autres entreprises et dans d'autres contextes euh, qui permettent d'enrichir de, euh, euh, ce que nous on met en œuvre euh, dans notre propre entreprise. Je crois que c'est toujours utile d'aller voir euh, ce qui se passe ailleurs, on en retire euh, des choses nouvelles qu'on n'a pas forcément au sein de notre entreprise, ça donne des idées nouvelles. Voilà Pour ceux qui ont envie d'innover, euh, ce type de soirée est très intéressante. Et effectivement ça permet d'avoir d'abord des idées de voir des choses qui fonctionnent On a appris pas mal de choses sur la manière dont concrètement certaines entreprises avaient mis en place des systèmes collaboratifs. On peut en tirer aussi des idées parce qu'il y a quand même des notes qui sont assez intéressantes sur ce que les gens disent sur leur réaction quand les gens disent voilà peut-être qu'il y a un moteur d'entreprise, peut-être que ça casse le site etc enfin, c'est des points de vue qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. C'est très intéressant de voir les, les différentes démarches qui ont, qui ont été présentées ainsi que ainsi que les outils, c'était plutôt instructif et ça nous donne de bonnes idées pour, pour la suite du projet qu'on mène chez nous en interne. Une soirée très intéressante parce qu'on est en train de passer de l'intranet collaboratif égal outils à l'intranet collaboratif égale dynamique de collaborateurs. Et Je trouve que, que ce soit pour les responsables communication, les équipes ressources humaines, euh, tout, évidemment toutes les équipes d'informatique et de DSI, c'est vraiment un, un rendez-vous majeur.